Cette simulation a pour objectif de simplifier l'étude de, de mouvement d'un projectile dans un champ pesanteur qu'on va considérer uniforme. Et aussi, on va négliger les frottements et la poussée d'archimètre par rapport au poids du projectile. Et vous voyez ici un lance-roquette ou un canon qui est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha égale 60 degrés. Il y a un angle d'inclinaison, égal à 60 degrés, que je peux varier, soit en inclinant le canot vers le haut ou vers le bas. Et bien sûr, je vais lancer ce projectile avec une vitesse initiale dont la valeur est égale à 25 mètres par seconde que vous pouvez changer, soit en augmentant cette valeur ou en la diminuant. Donc je reviens à 25 mètres par seconde. Et la masse de projectile, j'ai choisi 9 kg. Vous pouvez glisser ce curseur soit à gauche et à droite pour faire votre choix. Et je reviens sur cette écran et je clique. Qu'est-ce qu'on va voir Vous voyez que le projectile, ou précisément le centre d'inertie de projectile, décrit une trajectoire en bleu, une trajectoire parabolique d'équation mathématique y égale ax² plus bx plus c. En considérant l'axe Oy, c'est l'axe vertical et l'axe Ox, c'est l'axe Horizontal. Il y a une variation de y fonction de x selon l'équation déjà dite y égale à carré plus bx plus c. C'est une forme parabolique. Je vais vous expliquer comment déterminer deux choses ou deux grandeurs très caractéristiques de la trajectoire parabolique. Ce sont la flèche, petit h, et la portée, petit d. Et bien, Comment calculer la portée petit d La portée petite d, c'est la distance qui sépare le point de départ, le point de lancement du projectile et le point d'arrivée, c'est-à-dire le point où le projectile a tombé. Pour déterminer cette distance, je vais cliquer sur ce truc, je le place sur la position 0, voilà c'est 0, il est bien étalonné. Je le glisse à droite jusqu'à arriver au point où le projectile a tombé. Voilà, c'est bon. Il indique presque presque 55, presque 55 mètres. Pour vérifier cette valeur, j'efface la trajectoire et je relance. Je clique à nouveau sur cette icône. Vous voyez, toujours la trajectoire il est parabolique il va tomber à la distance petit d égale 55 mètres c'est très bien c'est la portée donc c'est une distance horizontale qui sépare le point où le projectile a tombé et le point de, de lancement pour la flèche petit h la flèche petit h ici vous voyez le sommet de la trajectoire parabolique il est envers là donc, je dois mesurer la distance qui sépare ce sommet à sa projection orthogonale sur la Terre. C'est-à-dire, c'est la distance qui sépare le sommet de la trajectoire à au point de projection de ce sommet sur la Terre. Je vais utiliser cet instrument... Il y a deux points. Le premier point doit être ou doit représenter la projection orthogonale de sommet sur la Terre. Je vais essayer. Le deuxième point en rouge, je vais lui tirer et le mettre sur le son. Donc ce n'est pas vertical. Je dois glisser vers la droite, un peu vers la droite, cet instrument et retirer l'extrémité pour le mettre sur le sommet. Voilà, c'est presque, presque juste. Donc, la hauteur H du sommet S de la surface de la Terre ou la distance qui sépare le sommet de sa projection sur la Terre il est indiqué ici, c'est presque 23,94 mètres, c'est presque, presque 24 mètres. C'est ce qu'on appelle la flèche. Donc la flèche est égale à 23,94 mètres, c'est presque 24 mètres. La portée est égale à 55 mètres. À la fin de cette simulation, on va examiner est-ce que la valeur de la flèche h qui est égale approximativement 24 mètres et la portée petit d qui est égale à 55 mètres, est-ce qu'ils vont varier en fonction de la masse du projectile qui est ici 9 kg, de l'angle d'inclinaison alpha qui est égal à ici 60 degrés et la valeur de la vitesse initiale. Donc, je vais fixer l'angle alpha à 60 degrés, la, valeur, la vitesse initiale à 25 mètres par seconde, et je vais varier la masse. Donc, je vais varier un paramètre, et je vais laisser les deux paramètres invariables. Je change la masse en glissant le curseur vers la gauche. On va prendre par exemple m égale à 4 kg au lieu de 9 kg. L'angle alpha toujours à 60 degrés. La vitesse initiale à 25 mètres par seconde. Et je relance. Vous voyez que le projectile garde la même trajectoire. C'est-à-dire, la portée petit h reste 24 mètres approximativement. La portée reste 55 mètres. Je conclue que la masse du projectile n'agit pas, ne varie pas, ne change pas la valeur de la flèche petit h et aussi de la portée petit d. Donc je laisse la masse à une valeur quelconque, 4 ou 9, ou 9 kg. Et maintenant je vais changer l'angle d'inclinaison. On peut revenir. À la masse petit m égale 9 kg. Je vais incliner ce lance-roquette vers le bas ou vers le haut et je relance le projectile. Regardez ce qui se passe. Le projectile n'a pas gardé sa trajectoire parabolique. Automatiquement, la flèche petit h va changer et la portée aussi. Donc on peut dire que le facteur alpha, l'angle d'inclinaison du vecteur vitesse initiale par rapport à l'horizontale, c'est un facteur déterminant, c'est un facteur influençant sur la valeur de la flèche et de la portée. je reviens à 60 degrés et maintenant je change la vitesse on va prendre par exemple la vitesse égale 20 mètres par seconde je relance la requête vous voyez aussi que le projectile a changé sa trajectoire parabolique. Automatiquement, la valeur de la flèche H et de la porte d' elles vont changer. On conclut donc que parmi les trois facteurs la masse de projectile, l'angle d'inclinaison alpha et la vitesse initiale, les deux facteurs seuls qui influencent sur la valeur de la flèche ou de la portée sont la valeur de la vitesse initiale, la valeur de l'angle alpha, mais plus la valeur de la masse du projectile. Donc la flèche et la portée sont indépendants de la masse, mais ils sont dépendants des valeurs de l'angle alpha et de la vitesse initiale.